Bonjour, euh, merci d'être venu. Donc, euh, eh bien moi, je vais vous parler un petit peu de mon expérience de développeur, euh, beaucoup de Java et, euh, et du Swift. Donc étant un un indice des langages, en fait, j'ai tendance à les creuser un peu et d'aller les confronter. Je m'appelle Didier Plindou doux et, euh, et donc je suis euh, freelance sur la place toulousaine. Euh, J'essaie, j'aime me définir comme un computer scientist, en fait en règle générale un gros touche-à-tout. Et je fais partie aussi de l'organisatrice du DevFest Toulouse 2017 qui aura lieu en septembre. Donc si vous voulez venir en voir, eh bien, venez, vous serez les bien, bienvenus bien accueillis. Alors, dans le teasing, il y avait la petite phrase qui était « Google considérait Swift comme un langage de première classe ». Oui, mais ça, c'était avant. Il y a trois semaines, en fait, c'est maintenant ben, « Google considère Kotlin comme un langage de première classe ». Je n'ai pas changé mon talk en Kotlin, c'est juste pour remettre les choses en contexte. Mais euh, voilà, il y avait quand même un, un enjeu assez important de ce côté-là et donc c'est Bridget Brain qui a gagné d'une certaine façon. Alors, l'historique de Swift. Euh, Swift est un langage assez récent puisqu'il n'a que 7 ans, donc c'est assez jeune comme langage. Et le développement a été commencé par, donc, initié par Chris Lattner qui est notamment le papa de LLVM, donc on va voir que les deux sont très liés et donc la version 1 a été dévoilée lors de la World Wide Development Conferences d'Apple en 2014 donc qui a apporté un, un nouveau souffle au développement qui commençait un peu à se scléroser avec Objective-C notamment La V2, il y a eu en 2015, donc à la même World Wide Development, à la WWC 2015 la V2, il a été annoncé l'ouverture du compilateur, il faut savoir que la, la communauté a vraiment poussé à ce que ça soit ouvert et pas que ça soit restreint et resté dans un, dans un écran un peu fermé qui était vraiment le monde iOS et, et macOS X. Ce qui nous a conduit en 2016 à avoir une version 3 euh, qui a fait vraiment une rupture entre la version 2 et la version 3. Donc il faut savoir que si vous aviez fait du, du Swift en version 2 et vous êtes en version 3, euh, il y a de la réécriture de code quand même qui est non négligeable. Alors les outils essayent de, de, de pallier à, ce, à cette transformation en les faisant de manière automatique, mais ça ne marche pas toujours, vraiment pas du tout, même des fois. Et la V4, normalement, est prévue alors, en bêta pour la sortie de la, la WDC de septembre 2007. Euh, juste pour savoir un petit peu, qui c'est qui a déjà fait un peu de Swift dans la salle, pour avoir une idée Peu D'accord. Ok. Alors... Eh bien, pour développer avec Swift, déjà, eh bien, il va falloir commencer à s'outiller. Donc, il y a l'outillage traditionnel qui est Xcode. Euh, personnellement, Xcode est mauvais. Euh, il faut savoir qu'actuellement, si vous voulez faire du refactoring, même sur la version actuelle de Xcode, eh bien, ça ne marche pas. Et vous avez un magnifique pop-up qui vous dit que refactoring de Swift n'est pas supporté dans Xcode. C'est quand même eux qui le font. Hein. Ensuite, vous avez quand même les, les outsiders, entre guillemets, hein, puisqu'il y a donc JetBrain qui va vous proposer deux plateformes, une qui est AppCode, donc qui va être l'équivalent de Xcode, et c'est Lion, elle, qui est plus proche du monde C C++, euh, mais qui font, les, les deux proposent en fait un support assez, assez avancé euh, de, de, de Swift, et notamment en termes de refactoring, d'appréhension de code, et de gestion de code, hein, qui est très important. Si vous avez l'habitude de JetBrain avec Java, grosso modo, vous ne serez pas dépaysé. Et sinon, si vous êtes un vieux barbu un peu comme moi, euh, ben vous avez les bons vieux outils qui marchent bien, hein, VI, Emacs moi j'ai un penchant assez, assez prononcé pour Emacs, Atom marche, marche assez bien il y a des plugins pour Atom qui sont assez sympathiques qui le rendent, qui le rendent vraiment utilisable donc ça c'est pour le développement de savoir qu'il y a des debuggers qui existent c'est le LLVM Debug pour exécuter Swift, alors là en fait au départ on avait iOS et OS X et depuis qu'on a eu l'ouverture du langage dans le monde de l'open source eh bien, on a des solutions qui arrivent plus dans le back-end, et notamment sur des versions des Ubuntu, et notamment version 14.04+. Euh, donc si vous êtes sur Ubuntu, ça marche très bien, sinon vous faites ça dans un conteneur Docker, ça fonctionne bien. La difficulté va être de faire, par, par exemple, cohabiter votre, votre IDE préféré avec Docker si vous utilisez deux plateformes différentes. Euh, ou alors si vous avez tout dockerisé, c'est encore mieux. Donc la Keychain la, la, la, la, la marche très bien, pas la Keychain, la, la Toolchain, pardon. Et aussi, il y a un autre, euh, un, un autre trouillon qui arrive sur la place qui s'appelle IBM et qui est en train de vraiment massive, massive, mettre massivement euh, bah, pas mal d'énergie et pas mal de sueur euh, dans, dans, dans, dans, dans Swift, et notamment des, des développants des, des frameworks web comme Kitura. Euh, et tout ça basé sur Linux One, donc qui est leur version Linux dans le cloud, d'accord Donc vous pouvez les tester en mode, euh, en mode, off, en mode online directement, et ça marche assez bien, ma foi. Ça permet vraiment de jouer avec le langage. Vous avez soit le, le playground avec OS X, avec Xcode, très exactement, vous pouvez jouer directement avec le code dans le web, euh, dans, le, dans le net, ça, ça marche très très bien. Partager avec Swift, alors là aussi, et eh bien... On a l'habitude. Alors ceux qui font du C C avaient l'habitude d'utiliser des choses comme Cocoa Pods, qui sont assez fournis en termes de librairies. Il y avait une alternative. Alors je cite les plus grands, hein, qui était Carthage. Il faut savoir que ces deux euh, systèmes de, de package en fait proposent pas mal de packages objectifs C et Swift, mais la version Swift 3 est arrivée avec son propre système de package et qui va permettre de rendre les choses un petit peu plus euh, un peu plus homogènes et notamment d'intégrer les Swift packages avec Xcode. C'est-à-dire il va vous générer le projet Xcode de manière de manière assez magique, et ça fonctionne à peu près bien. Pour avoir testé CocoaPods, c'est pas toujours le cas, c'est très difficile de, de faire du développement avec Xcode, les, les packages, et surtout à partir des Swift Packages, enfin moi je l'utilise beaucoup en utilisant Emacs, et pas Xcode, donc je fais mon refactoring à la main comme à l'ancien, au moins comme ça on sait ce qu'on fait. Alors, en règle générale, le, le, le langage a été inspiré par, pour la partie objet, orientée objet, eh bien, Objective-C. Hein, c'est vraiment l'héritier d'Objective-C, mais aussi de C# sharp euh, notamment sur des concepts d'extension. On verra plus tard. Donc ça, c'est vraiment la partie objet, orientée objet. La partie fonctionnelle, qui est assez présente aussi, donc qui vraiment vient du monde Haskell et OCaml. Euh, donc là, on a vraiment la notion de fonction, de, de, de closure, de, de, de, de, de pattern matching, etc., Mais on y reviendra là aussi. Et des choses en termes d'expressivité de, de, de, qui sont plus proches de Ruby et Python, c'est-à-dire on va essayer de retrouver un petit peu des, des, des langages assez expressifs, on va essayer de le dire le moins possible pour en avoir le plus comme on pourrait l'avoir dans Python, Ruby. Et en fait, la, la dernière composante qui est assez importante et qui, elle, va reposer vraiment sur les deux piliers, objectif, orienté objet et le, et, le, et, le, et le pilier fonctionnel, qui va être le système de typage. Donc on va voir que le système de typage de, de Swift est assez évolué. Alors, on va faire un petit jeu pour commencer. Moi, c'est comme ça que je l'ai appris. J'ai appris Swift. J'avais un projet qui était en Java et, en, et je devais le faire en Swift. Donc Java, en fait, c'est Android, hein, très exactement. Et il a fallu que je le fasse en Swift. J'aime pas faire les choses deux fois, dis donc, on va essayer de faire une transformation automatique. Alors, automatique, c'est à la main, d'abord on apprend, et puis après on essaye de l'industrialiser. Ça marche pas toujours. Hein. la première chose, c'est quand on est en Java, on a les points virgule on peut s'en passer, il n'y en a plus, c'est très bien. Euh, ça n'engendre ne, ça ne, ça rien. La séquence implique toujours euh, la séquence de code implique toujours euh, l'exécution séquentielle. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus, sémantiquement, on n'a rien changé. La deuxième chose, ça va être sur les arguments. Eh bien, on va mettre le type derrière le nom. Donc, on aura on une lecture qui sera beaucoup plus naturelle, on ne va pas avoir le nom devant, le nom derrière et le type devant. on a déjà un premier mot clé qui va nous dire si L'attribut la de la classe est un attribut constant ou variable, donc savoir si on est dans un monde immutable ou pas, notamment sur cet attribut ou l'autre. Ensuite le nom et la, le type associé. Donc in string, c'est tout, tout à fait classique. La même chose donc après sur les paramètres de fonction, et bien sur le, le constructeur personne, et bien on a basculé, on a fait passer le, type devant le, de, devant, le, le, le nom devant le type, et on retrouve cette lecture assez, assez naturelle. Euh, la troisième chose, c'est l'initialisation. Le nom d'initialisation ne porte pas le nom de la classe. Il s'appelle init. On va voir que c'est assez important et ça apporte des concepts assez intéressants. Donc, ça veut dire qu'en termes de refactoring, vous changez le nom de la classe, ça ne change rien. Ça ne changera a priori rien, sauf qu'on appellera le constructeur en direct. La dernière étape, une des dernières étapes, va consister à dire en fait toutes les fonctions. Donc, une fonction qui n'ont une, une procédure en fait. C'est une fonction qui renvoie void. Et void, contrairement à Java, qui a un type qui est un ensemble euh, vide. Void contient un, un objet qui est parenthèse vente, parenthèse fermante. On le retrouve dans ce cas-là, on le retrouve aussi dans OCaml, on le retrouve dans Kotlin, on le retrouve dans tous les langages. Au moins, maintenant, ça devient conventionnel, tout le monde est habitué avec ça. Le return n'y est pas, c'est normal, il est mis sur la, la, sur la, la pile d'exécution, et on a un autre void qui est automatiquement mis par le compilateur. On peut s'en passer du void, c'est-à-dire qu'on peut avoir l'écriture proche de, de Java. Il est là, mais il est implicite, d'accord ça reste une fonction. Et au final, eh euh, j'ai changé le zis par self, c'est le mot-clé, on l'appelle self. Et là, vous avez une classe Swift qui est prête à être exécutée. C'est terminé. On a, on a terminé notre, notre, notre métamorphose. Donc si vous regardez bien, on n'a pas fait grand-chose. Mais on a, gagné quand même, on a gagné au passage eh bien, de l'expressivité, notamment la notion de procédure et fonction. Et eh bien maintenant, on n'a que des fonctions. Et ça, ça va bien nous arranger. Problème récurrent, notamment avec Java, Java 8, quand vous commencez à faire des maps, des flat maps. Si vous avez une procédure avec du void, vous ne pouvez pas. Vous faire des suppliers, des machins, des... en fait c'est une horreur, c'est pas homogène du tout. Alors on va essayer de faire un petit survol de, du langage. Alors, notamment on va se concentrer un peu sur les données de type, les types initiaux, les contrôles, la structure de contrôle principale qu'on va retrouver dans Swift mais pas dans Java. Alors dans ben, Java on va écrire, hein, ça ça paraphrase un petit peu l'exemple. Le, on va voir donc le type devant et le nom. Donc eh bien la notion d'immutabilité, c'est un mot-clé particulier, ce n'est pas quelque chose qui va venir altérer votre définition d'attribut, c'est vraiment un mot-clé qui dit « voilà, en termes de sucre syntaxique, on met let ou var et on n'a pas le choix ». Au niveau des collections, et bien Java va nous proposer d'avoir de, de, de, des, euh, des helpers comme le haslist sur les RS pour pouvoir construire nos listes. Donc ça veut dire qu'on reste dans un monde très objet. Les maps, ça reste toujours assez problématique. On n'a pas d'usine facilement manipulable pour construire des maps, etc. Et à cela, en fait, Swift propose des constructions beaucoup plus simples. Qui, vont, qui sont donc des, des, des structures de listes qu'on retrouve dans les langages ben, comme Ruby, Scala. Alors pas Scala oui, mais pas dans, pas dans Kotlin notamment. Dans Scala, on va voir le liste de crochets, le liste avec les crochets derrière. Euh, pour le map, ben, on se retrouve avec une écriture assez naturelle. Donc on a des type associatif avec la clé et la valeur. Et, euh, et voilà, donc on a une écriture qui peut être très, très, très compacte. A noter que je n'ai pas, pas mis la notion de type à ce niveau-là. Là, on est vraiment sur l'explicité, sur, sur les expressions. À cela, il faut rajouter, eh bien, comme on pourrait l'avoir avec les streams de Java, eh bien, des fonctions qui sont disponibles, comme le map, le flat map, les filters, etc. Je ne sais pas s'il si les « fold, je crois bien. Il y a les reduce, pardon, ça s'appelle reduce. Donc vous avez tout ça qui vient avec, avec ces, ces, ces, ces structures de contrôle, ces structures de données, pardon. Vous en avez une qui est un peu plus particulière. On va dire particulière parce qu'elle va nous permettre en fait de balayer d'un revers de main un problème qu'on rencontre dans Java, qui est le fameux NPE, le Null Pointer Exception, où nul en fait est un, un élément, une, un élément du langage et une expression. Euh, et donc ça, et bien on va essayer de pallier ça en Java 8 en essayant d'utiliser l'optional qui vient un petit peu du monde fonctionnel, où c'est un constructeur, ça va être un type injectif qui va vous permettre de dire l'optional c'est il y a une valeur ou il n'y en a pas, mais on reste dans un monde objet. d'accord A cela on va pouvoir faire du map, et après on peut avoir des écritures qui peuvent être assez moches, du genre if t is present, et je rentre dans mon corps de, de, de du if, et là je peux faire un t get, c'est en fait, on passe en mode unsafe, le mode unsafe a été gardé, mais ça reste du mode unsafe, c'est-à-dire qu'on est proactif, on fait un t.get. Euh, moi, de mon point de vue, ça reste assez moche. Je préfère encore des flaps et des flat maps ou des unfolds classiques, comme on pourrait les retrouver dans ce cas-là, par exemple. Alors à cela, eh bien, Swift va proposer une solution qui est euh, franchement différente, vous retrouvez la même chose en Kotlin d'ailleurs, euh, qui est en fait, euh, l'optional string va devenir un string point d'interrogation. Donc sémantiquement, ça veut dire la même chose, c'est-à-dire que n va pouvoir prendre une valeur qui sera une chaîne de caractère ou nil. On est bien d'accord Donc je vais pouvoir affecter à n la chaîne de caractère directement qui est hello, ou lui affecter nil. Ensuite, eh bien, sur ce n-là, je vais pouvoir chercher, euh, invoquer des méthodes, ou alors chercher un attribut. Mais pour cela, comme je suis en mode optionnel, il va falloir mettre une garde avec un point d'interrogation pour être sûr que ce que l'on fait, on le fait de manière safe. Et donc, en l'occurrence, je vais pouvoir attraper l'ensemble des caractères et les compter dans le cas où n a été, a été, a été, a été, a, est associé à une vraie valeur. Si ce n'est pas le cas, eh bien le n point d'interrogation point quelque chose va nous retenir nil, comme le map. Donc c'est un map un peu caché. Au final, vous avez ensuite une structure de contrôle avec un if qui va nous permettre de, de faire une synthèse de variables variable qui va s'appeler taille. Et dans ce cas-là, quand on rentre dans le bloc du if, eh bien, taille est défini et on sait foncièrement qu'il est défini, il est différent de nil. Et ça, c'est garanti par la compilation et par le langage. Donc on a deux approches différentes. Par contre, il y a une différence fondamentale, c'est que autant dans Java, l'optional, c'est quelque chose de structurel, c'est-à-dire vous avez bien un objet optional, autant en Swift... Ça ne l'est pas, c'est le type qui porte le côté optionnel, ce n'est pas la valeur, d'accord Ce n'est pas parce que vous avez Hello que c'est un, un optionnel. Hello, ça sera une chaîne de caractère, uniquement une chaîne de caractères. Donc, la, la donnée optionnelle, en règle générale, elle est, pas portée, elle est portée par le typage, elle est donc non structurelle. Donc, il n'y a pas la notion de, de, de choses qui vont venir englober euh, et d'allocation mémoire euh, intempestives qui vont venir brouiller le message. Et là aussi, eh bien, vous retrouvez donc vos maps, flat maps, filters, etc. Donc toutes les, toutes les fonctions que l'on a l'habitude d'utiliser pour manipuler euh, nos données. Les tuples. Alors le tuple, c'est un vieux serpent de mer dans Java, parce qu'en fait, ils n'en veulent pas, parce qu'ils partent sur le principe que le tube permet d'anonymiser les structures, et donc ça, pour l'expressivité du langage et la, la, la, la, la, le développement des solutions, c'est pas bien. Donc ça, c'est vraiment une bataille de chapelle. Swift ne sont pas posés la question, ils ont les tuples, donc il suffit de mettre une parenthèse, on met les valeurs les unes après les autres avec des virgules, et on a gagné. Et le type se synthétise automatiquement. Bon, on peut avoir des paires, des, tubes, des n tuples, des n-tuples, etc. Et pour y accéder, on y accède par index, tout simplement, en allant chercher l'index 0 ou l'index 1. Donc typiquement, sur ma structure, je vais chercher sur mon tuple, je vais chercher l'index 1, et bien j'aurai Jundu qui apparaîtra on peut augmenter un petit peu plus la sémantique des tubes, c'est-à-dire qu'on peut lui associer aussi, pour chaque élément du tuple, un nom. Ce qui va nous permettre de retrouver un petit peu les structures qu'on retrouve un petit peu dans, euh, dans, dans le langage OCaml, quelque chose de ce goût-là, euh, où la, le nom va nous permettre de servir de sélecteur. Dans, les, dans ce cas-là, on a toujours l'index qui va nous permettre d'accéder à la donnée, ou par nom, d'accord A savoir que les deux types d'un point de vue fondamental, c'est les mêmes. Ça reste un type int, virgule string. Les noms, ce n'est qu'une qu une facilité d'accès. Donc c'est des choses que vous pouvez rajouter au moment de vos définitions de type si vous en avez besoin et si ça permet d'augmenter l'expressivité de vos fonctions, notamment. En termes de structure de contrôle, alors, il y en a deux qui, sont, euh, qui sortent un petit peu du lot. Il y a la notion de fort, la répétition. Alors j'ai mis en exergue le segment, parce que le segment en soi, c'est une structure déjà. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous le trimballer, vous le récupérer et itérer dessus. Donc c'est comme un itérateur. Il euh, n'y a pas le fort euh, traditionnel qu'on pourrait trouver dans le C, etc. On n'utilise que des segments. Et vous avez euh, quelque chose qui est un petit peu plus... Un, qui est très intéressant, qui va être le, la guard, donc ce qu'ils appellent la, la programmation par garde. Alors si on se rappelle tout à l'heure de l'extraction de la taille, on a des ifs, et si on a quatre ou cinq valeurs, on pourra se retrouver avec des cas où on peut faire du if, let, let, let, let, let, ou du if, if, if, et on tombe dans ce qu'on appelle l'enfer des pyramides de if, qui font qu'en termes de. Si, vous, si vous, on lance des outils de calcul de complexité, on passe sur les complexités de code qui explosent, et ça, ce n'est pas bon du tout. Donc là, la garde nous permet de dire simplement je vais vérifier que la valeur a une certaine expression, c'est-à-dire que cette, cette information se, se, se bloque doit être valide. S'il ne l'est pas, je rentre dans le cas du « else », c'est-à-dire je vais fournir un comportement en cas de valeur non définie. Sinon, eh bien, je continue dans mon exécution de code, et dans la suite de la garde, eh bien, valeur sera définie. Donc ça va vous permettre de faire une programmation un petit peu par assertion, euh, dire je fais des gardes, des gardes, des gardes, quand tout le contexte est bien positionné, je peux écrire mon algorithme, d'accord Donc on, on sort le plus vite possible de nos, de nos, de nos blocs de base quand on, a, quand on a une valeur qui ne va pas correspondre à ce qui est attendu. Le fonctionnel, alors on va y passer un petit peu de temps sur le fonctionnel. Si on prend le monde fonctionnel Java, donc Java à un moment donné, il euh, y avait une grosse bataille et ils sont partis sur eh bien, les, fonctionnels, euh, les interfaces dites fonctionnelles, c'est-à-dire une interface dans laquelle il n'y a qu'une seule méthode à implémenter. Euh, donc, eh bien, ça, ça nous a permis de définir le type, l'interface function, l'interface supplier, consumer, predicate, etc. Et là, on retombe un petit peu, je je sais pas s'il y, y a un article qui était sorti y a une, y a, est en 2007, donc une dizaine d'années, de Steve Yegge qui parlait de Java et notamment qui s'appelait Execution in the Kingdom of Noon. En fait, on a des noms partout, on s'entraîne, etc. Et euh, la sémantique est portée par vraiment le nom. C'est pas function, c'est pas que on va averber, c'est parce que c'est function qu'on sait que c'est une fonction. En Swift, ça va être totalement différent, on a opérateur flèche, et donc on retombe sur une expressivité des types, des types fonctionnels qui est un peu plus traditionnel et plus classique, notamment si on vient des mondes des maths, et ensuite de Scala, etc. Donc là, on va écrire A flèche B. Alors là, c'est la notation Swift 3, parce qu'en Swift 2, on pouvait enlever les parenthèses autour du A, maintenant Swift 3, il le faut absolument, c'est une petite spécificité. Donc, eh bien, si on fait le, le, le parallèle, le supplier, eh bien, va prendre, prendre void, va envoyer un B, etc., et ainsi de suite, donc ça, on a l'habitude. Et si on veut retrouver notre expéditivité au niveau des types, d'un de, de langage des types, eh bien, on a ce qu'on appelle le type aliasing, qui va nous permettre de dire, eh bien, ce type-là, plutôt que de le répéter plusieurs fois, je vais lui donner un nom, et je vais pouvoir le répéter, et je vais pouvoir, eh bien, l'utiliser en tant que tel. D'accord a noter que là, function et supplier, je les définis comme des types génériques. Des, donc on, là, on redéfinit nos types, euh, comme si on voulait, si on veut revenir dans un monde un petit peu javaïste ou euh, gagner en expressivité. Alors, une fonction, en quoi consiste-t-elle Eh bien, elle va avoir un nom, des paramètres, un type résultat, parce que c'est une fonction. Alors, dans le cas de Void, il n'y en aura peut-être pas. De type résultat spécifié, et de corps d'une fonction. Il n'y a rien de bien, rien de bien magique là-dedans. Donc, un exemple, eh bien la fonction multipliée va prendre deux paramètres, un paramètre A et un paramètre de B, tous deux de type int, et puis je vais retourner A fois B. Là, il n'y a rien de magique. En interne, eh bien, les noms des paramètres vont capturer les valeurs. Ouais, vous allez me dire, franchement, vous ne me prenez pas grand-chose. Ça, je suis d'accord. Sauf que, pour appeler multiplier et là, on retrouve le monde Objectif-C qui repointe. Un, son sont nés, eh bien pour appeler, multiplier, il va falloir utiliser A et B comme nom externe, pour pouvoir faire le map entre la valeur qui va être passée dans votre fonction et celle qui va être capturée dans le bloc de votre fonction. Donc A et B permettent aussi d'identifier les arguments en extérieur. Donc ça, c'est vraiment propre objectif C. Par contre, évidemment, on nomme, mais la permutation n'est pas permise. C'est bien dommage, quand même. Ça aurait été un peu plus sympathique. Mais ça reste psychorigide de ce côté-là. Il faut mettre des noms. Euh, pas de permutation. Alors, je dis il faut mettre des noms. On peut les redéfinir. C'est-à-dire que euh, Swift propose, notamment pour chaque attribut, d'avoir un nom interne, celui qu'on va retrouver dans le corps de la fonction, et un nom externe, celui qu'on va utiliser lors de l'appel. Alors, notamment, par exemple, si je définis la fonction multipliée, eh il va y avoir donc toujours mon paramètre A, mon, mon paramètre B, pour lequel j'ai donné un, un nom externe qui sera par... Et donc le corps de la fonction reste le même. Et à noter que cette fonction appelle le premier multiplié avec A et B. Donc on est en train de définir un deuxième multiplié de même signature, mais avec des noms externes différents. C'est très important, de même signature. Vous ne pouvez pas le faire dans d'autres langages, ça euh, et on pourra toujours appeler donc notre multiplié de a et b avec le premier multiplié, et le deuxième on fera par multiplier a, par et par 3. Donc, donc le par se retrouve comme nom externe. on dirait c'est bien gentil ça, mais en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas retrouver un petit peu les mécanismes qu'il y a dans Java, c'est-à-dire pas de nom On peut. Il suffit d'utiliser le nom externe underscore, et dans ces cas-là, le nom externe, eh bien, on peut l'oublier, donc là, on voit qu'on peut commencer à façonner des DSL, c'est-à-dire utiliser les noms externes comme des sélecteurs, ce genre de choses. Et le nom de la fonction, en fait, peut être juste quelque chose qui apporte un début de sémantique et les arguments viennent finaliser cette sémantique et donner un peu plus de contexte. Donc, en l'occurrence, le multiplier tel que j'ai défini va nous permettre d'avoir la troisième, la troisième version qui va nous permettre d'écrire multiplier 2 par 3. Donc, on commence à voir qu'on peut façonner ça. Euh, chose importante, on a trois fonctions multipliées de même signature qui cohabitent dans le même bloc de code. Donc là, on a une surcharge de méthode qui va être relative au nom externe. Pas relative, euh, on a là, et au même niveau. Ça sera une surcharge, pas par rapport au niveau des, niveau des types. d'accord, Par rapport au nom externe. En termes de fonctions, on a aussi les closures, Donc, on va pouvoir définir des, des, des, des fonctions dites on va dire anonymes, -dire on n'a pas de nom. On va, les, on va pouvoir les manipuler directement, et on va s'exprimer de la façon suivante. En Java, on va avoir les paramètres flèche, le corps de la fonction, en Swift, eh bien, on va avoir la collade, paramètres flèche, le type retour in dans le corps de la fonction, ou typiquement on peut très bien dire je ne mets pas les types et on va se débrouiller avec, ou écrire directement paramètres in corps de la fonction. Un exemple, alors ça, ça va vous permettre de définir une chose, c'est que les fonctions sont des objets de première classe, on va les manipuler, pouvoir les manipuler comme des valeurs, comme des entiers, etc. Ça reste une fonction, mais c'est un objet euh, comme un autre. Un exemple, si je reprends mon multiplié, mon multiplié, mon multiplier, je peux le transformer, tout à l'heure, dans une définition de fonction, là maintenant, j'en fais une définition de, de constante qui s'appelle multipliée et pour laquelle eh j'affecte la valeur, l'expression qui va être la, la fermeture, la closure, la fonction, donc, qui prend un a, un b et qui va nous permettre de retourner le a fois b. Donc là, à noter que dans le a fois b, je n'ai pas besoin de mettre le return. C est, c est, c est, ça, ça, ça vient automatiquement avec, euh, avec l'écriture là. Si vous avez une écriture avec une séquence, il faut remettre une, une accolade pour faire apparaître un bloc de base. Et là, eh bien, le multiplier, ne pouvant pas faire de surcharge sur une variable, eh bien, le nom des paramètres n'a aucun intérêt, donc on ne les met pas. Ça ne sert à rien, de toute façon, ce n'est même pas accepté par le compilateur. Il va vous dire « je n'en veux pas, euh, ça ne marche pas ». Donc là, il n'y a pas de sélection par nommage des paramètres lors de l'appel. C'est inutile, par construction. Alors, qui dit eh « closure » va nous permettre aussi d'aborder un autre thème qui va être eh bien, la synthèse de type. Donc en l'occurrence, le multiplier. si je lui donne à un moment donné juste le fait qu'il y a un int qui va être défini, donc si je lui dis que A et B sont des int, que je retourne A fois B, il va en déduire automatiquement que ça retourne un int. Si B est un int, comme le multiplié, il n'en a qu'un seul qui manipule des int, il va en déduire tout le reste. Et si vous dites que ça retourne un int, eh bien il va essayer de trouver l'opérateur multiplié qui va correspondre à la réponse int. Et dans tous les cas, il va bien il va inférer un type de type int int vers int. Si, évidemment, on met pas de type, eh bien, là, il va, il va tomber sur un dilemme. Il va pas essayer de faire un calcul d'un type supérieur. Il va dire, moi, j'ai un problème. J'ai un déterministe. Là, c'est ambigu. Je sais pas si c'est un in, float ou double. Il faut m'aider. Alors, donc, on peut l'aider soit en décorant notre code de, fond, de le code de la, de la clôture, soit tout simplement en séparant spécification et implémentation. Et, et donc, dans ce cas-là, eh bien, on retombe dans un principe de vérification de type. Donc, là, on a vraiment notion spécification et mise en œuvre séparée. Qui sont claires et à travers une seule et même écriture. On a les fonctions dites sort supérieur, c'est-à-dire, alors il y a, on, on, on identifie deux formes d'ordre de, de, de, de, de, de supérieur. Le premier qui consiste à prendre une fonction en argument et de l'utiliser, notamment donc la fonction appliquée. Alors, la fonction appliquée est un peu bébête, mais elle montre bien qu'on peut prendre une fonction qui prend un int et un int un deuxième int, et on va appliquer la fonction f à a. Et donc appliquer de f de a, correspondra, après réduction, à appeler f sur a. Appliquer f sur a. Ça, c'est une première forme d'ordre supérieur. La deuxième consiste à dire, je prends une fonction, je vais la manipuler, et je vais retourner une deuxième fonction. Alors là, il y a une spécificité propre à Swift, notamment 3 et pas 2, quand vous commencez à manipuler des fonctions et que vous allez laisser ces fonctions quitter votre bloc de base, vous allez être obligé de mettre un mot clé qui s'appelle « escaping », ça veut dire que la fonction que vous attrapez au niveau des paramètres, elle va quitter le flot de calcul de cette fonction-là pour pouvoir être utilisée plus tard. Le compilateur en a besoin, notamment pour tout ce qui est allocation, des désallocation et des optimisations de mémoire. La version 3, la version 2, il fallait mettre « non escaping », là ils sont passés en mode défensif, donc il faut le mettre partout. Ça peut être assez pénible parce qu'on peut se retrouver avec du escaping partout quand on met des maps, des flap maps, etc. Ça vient polluer le code. Ça, c'est franchement une, une chose que je trouve dommageable de, de ce point de vue-là. Donc typiquement, eh bien, le 1F appliqué au, au couple 1,2, eh ça correspondra à l'opération de curification de F appliquée à 1 et puis appliquée à 2. Sémantiquement, c'est la même chose. Donc là, on ferait qu'on peut manipuler des fonctions et construire de nouvelles fonctions. Donc en fait, on est dans une construction de programme totalement dynamique. Dynamique, mais compilée. On est bien d'accord hein alors là, jusqu'à maintenant, on a vu la forme restreinte euh, au int. On peut avoir la généricité. Donc la paramétrisation à la C, à la Java, à la C, on va la retrouver. Et donc notre fonction appliquée, on peut la généraliser en faisant apparaître deux types génériques, donc A et B, et dire que bien, appliquer une fonction qui va prendre un A pour produire un B va attendre un A et produire un B en faisant F appliquer à A, tout simplement. Donc on a simplement généralisé. La paramétrisation peut s'accompagner aussi de la possibilité de rajout de contraintes. Donc typiquement, je peux faire une fonction appel et égale. Et là, je pars sur le principe que A doit être un type générique qui doit implémenter ou proposer une implémentation d'équatable. Équatable, c'est un type standard chez, dans le corps du développement SWIFT. Et donc, dans ce cas-là, eh je prends deux paramètres A et B, ils sont tous les deux équatables, et donc je peux appeler l'appréventeur égal-égal-dessus. Donc ça, on retrouve ça dans la notion de type, de type de bande supérieure au niveau des types génériques, euh, de manière assez classique. Jusque là, rien de, rien de bien méchant. Alors, je vais un petit slide euh, où il y a une petite difficulté, enfin, ça va être un il va y avoir deux ou trois choses qui vont être un peu compliquées mais c'est pas grave donc là je suis passé en mode un peu grincheux euh, parce qu'il y a des choses qui me manquent dans le langage euh, la récursivité terminale pour ceux qui font du fonctionnel c'est la capacité à garantir que la pile ne va pas bouger qu'il n'y aura pas de stack overflow si on fait des appels récursifs massifs ça ça nécessite une certaine forme d'écriture du, du, du code euh, si vous faites du Scala vous allez mettre un annotation aussi en tailrec. Euh, en Kotlin vous allez avoir le tailrec aussi euh, ben en Swift, vous l'avez pas. Voilà. Donc le compilateur, comme c'est LLVM, le LLVM va essayer de le faire au mieux, mais ça marche pas tout le temps. D'accord. Donc ça, vous ne pouvez pas avoir la garantie d'avoir une récursion terminale propre. La deuxième chose, c'est les compréhensions, donc tout ce qui est list comprehension à scala ou les compréhensions que vous avez dans Python avec la, la, les itérateurs entre crochets, ou euh, carrément le do donc de Haskell. et eh bien, vous n'avez pas la notion, cette notion explicite de compréhension. Euh, vous avez bien les if let, let, let, mais ça, ça, ne, ça, ne, ça, ne, ça, ne, ça ne conduit pas à la même chose. Et le dernier point, bon, celui-là, il est très technique. Euh, cela vient de la surcharge en fait, des fonctions. On a vu que le multiplier pour avoir trois versions avec trois signatures identiques. Et ça, si vous regardez le monde de la programmation fonctionnelle, vous avez dans le monde de la fonctionnelle vous avez des propriétés qui sont à l'alpha conversion, la bêta réduction, et là. Et la état conversion. La état conversion, ça permet de dire que si j'ai une fonction qui prend un x et qui applique ce f sur x, je peux mettre f à la place. Et si j'ai un f qui est une fonction, et bien je peux faire à part, grosso modo, la capture de la variable et appliquer la fonction f sur x. La surcharge nous interdit en fait d'avoir la état réduction, c'est-à-dire si j'ai un x, in f de x, je peux pas le remplacer par f obligatoirement, ça, ça marche pas. Par contre, si j'ai un f, je peux le remplacer par x, va ben nous, ben, ben, je capture x et j'applique ensuite f sur x. C'est peut-être un détail, mais euh, voilà, ça montre peut-être que. Des choix d'implémentation des choix et des choix d'expressivité dans le langage conduisent à des, eh bien, des, des, des, des, des petites incohérences si on reste dans un monde très formel avec les définitions, euh, les définitions qui tournent autour et qui gravitent autour de, de, du lambda-calcul, notamment. Les objets. Alors, les objets bon, ils viennent de l'école scandinave, c'est-à-dire toute la lignée de Simula, C, Objective-C, Eiffel, Java, C. Sharp, donc Swift s'inscrit là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire, école scandinave C'est-à-dire que vous avez la notion de classe. La notion de classe va être une expression de données et va définir aussi un type. Donc vous avez quelque chose qui, est, euh, qui, est, euh, qui, a, double, qui a une double valeur, donc une valeur dans l'ensemble le de, des, des connaissances et dans l'ensemble des spécifications. Et le tout repose sur un typage statique, très important. Les paradigmes objets, il va y en avoir donc, au, nombre de, au nombre de 4. Dans Java, la notion d'interface, en Swift on appelle ça un protocole, ça, ça vient d'objectif C. Les classes, ça sera des classes. Dans Java, il y a quelque chose qui n'existe pas, qui existe dans Swift, qui s'appelle les structures. Alors si vous voulez faire un parallèle avec des langages que vous connaissez, ça ressemble plus à des structures à la C, un petit peu. On va voir un peu l'intérêt. Et au final, il y a la notion d'énumération. Alors euh, moi j'ai mis variant, parce que c'est, euh, on va plus loin que l'énumération. Et variant, ça, ça, ça s'inscrit plus dans la notion de, de variant qu'on retrouve dans dans les dans les langages comme Scala, Objective-C, euh, pardon Haskell, euh, euh, Kotlin aussi je crois. Oui c'est sûr. Alors le protocole, le protocole ça va donc être va représenter deux choses, à une base de connaissances en termes de spécification et d'implémentation et euh, va reposer sur euh, deux formes d'extension, de, c'est pour ça que c'est au carré, deux formes d'extension de, de protocole. Alors un protocole, eh bien, ça consistait juste à spécifier un ensemble de, de méthodes, hein, donc typiquement je peux définir donc un protocole population, sur lequel j'ai une fonction élément qui va nous retourner l'ensemble des personnes qui sont dans cette population-là et une fonction de recherche qui va permettre de, de retrouver une personne par rapport à son nom. Et donc là, de suite, on voit que si la personne n'existe pas, on a le type optionnel. Jusque là, tout va bien. Première chose, un protocole, on peut lui faire une proposition d'extension. Alors ces extensions, on le retrouve dans, notamment dans c dans pas mal de langages, et donc ils nous permettent de proposer en fait, une implémentation de la recherche par rapport à la définition de l'élément. Typiquement, donc, je suis capable d'aller chercher les éléments et filtrer tous les éléments toutes les personnes qui ont ce nom-là, et de prendre le premier, tout simplement. Donc là, d'une certaine façon, ça va être assimilable un peu au default des interfaces qu'on retrouve dans Java 8. Cette notion d'extension, on la retrouve aussi euh, au niveau des classes, des structures des et des énumérations. Donc ça, ça veut dire qu'on va pouvoir avoir des écritures un petit peu plus balkanisées, organisées par thème, euh, concernant l'implémentation des fonctions, notamment pour les classes. Euh, la généricité. Alors, la généricité dans le protocole, il y a une certaine spécificité. C'est on n'a pas le type générique avec les chevrons qu'on pourrait l'avoir dans Java, on a ce qu'on appelle la société type. La société type, je ne vais, vais, vais pas y rester longtemps, mais en, en soi c'est déjà une présentation d'au moins, moins une heure, parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent avec. donc Dans le type ensemble, on va dire, je, je déclare un type E qui est dedans, donc il n'apparaît pas à l'extérieur et ma fonction élément va me retourner un ensemble de E. Donc on va faire une différence entre spécification de type membre et paramétrisation, comme on pourrait le trouver en Java ou C++. Et comment on utilise cette chose-là Eh bien, notre population de tout à l'heure, on peut très bien dire, elle va étendre le protocole ensemble, je vais faire un type alias, je vais dire le E d'ensemble, eh bien en fait, c'est le type personne. Donc ça veut dire qu'on réutilise une mécanisme de type alias, pour forcer la contrainte sur le type E, de dire voilà, ton type E, maintenant, c'est vraiment une personne, et du coup, ben, je vais pouvoir euh, mettre en place ma fonction recherche euh, sur, euh, sur cet ensemble de populations. L'élément, eh automatiquement, on verra un ensemble de personnes. Et donc là, eh bien, on a une spécification par la spécialisation, par les types alias, tout simplement. Euh, donc... Ça, c'était pour les protocoles. A noter que sur le, le, le slide qui était juste avant, on fait aussi une extension de type. Tout d'abord, on avait une, une extension en rajoutant de, de, la, de la connaissance. Là, on a une deuxième forme d'extension, c'est on rajoute des types en, en, en type pair pour dire, eh bien, je vais l'étendre. Donc, on a vraiment deux formes d'extension possibles. Bon, ça, en français, c'est un petit peu pénible. On a le même le expansion, extension. La classe. La classe, eh bien, elle va être traditionnelle, elle va porter un état interne. Alors, le, le protocole peut proposer aussi un, un état interne. Un état interne, une base de connaissances, repose sur un héritage simple et peut mettre en œuvre plusieurs protocoles. Donc, si on reprend notre classe, notre classe de tout à l'heure, on appelait un état interne le nom, l'âge et l'initialisation avec la, le constructeur init. Ça, pour l'instant, on n'a rien vu de nouveau. Et pour l'appeler, on va faire simplement l'appel à John, à personne, pardon, avec un nom et un âge. Et, euh, et le new, eh bien, quelque chose de devenu complètement obsolète, parce que ça n'a pas lieu d'exister. Il n'apparaît plus dans le langage. Ça, c'est ce qu'on retrouve notamment dans Python et, euh, et dans Kotlin aussi, je crois. Oui, c'est sûr. Donc, expressivité accrue. Donc, personne est vraiment. Donc, personne ça reste une. Ça, ça sera une fonction. Ça sera, on, aura, on peut avoir une vue fonctionnelle. Alors, il y a euh, si conjointement, on utilise les gardes. Les inits, on peut écrire des inits qui vont nous retourner des objets ou nil. Alors ça, ça va nous permettre, par exemple, d'écrire des choses qui vont d'abord commencer à vérifier l'ensemble des données qu'on va nous donner par paramètres, Et dans le cas où la donnée, l'ensemble des données, ne va pas correspondre à ce qu'on attendait, eh bien, on va retourner nil. Alors. Sémantiquement, c'est sympathique, mais euh, en termes de d'indications de, de, sur l'information qui n'était pas la bonne, ça c'est un peu faible. Si on annule, on ne sait pas pourquoi, d'accord. Donc il y a quand même une certaine limitation d'expressivité. Et dans ce cas-là, eh dans la garde, si l'âge n'est pas un âge acceptable, on va retourner nil. Sinon, on continue notre constructeur comme avant. Donc là, on a vraiment un constructeur qui, est assez, euh, qui, qui, a, qui a deux facettes, qui va nous renvoyer donc une personne ou bien nil, d'accord, tout simplement. Et comme on l'appelle eh là, je force le type personne pour être optionnel je le fais, mais j'aurais pu m'en passer dans ce cas-là, avec la synthèse de type, et je vais appeler une personne avec le nom de John Doe et l'âge moins 1, et eh bien ça, ça va me retrouver nil. Même si le code vous dit que vous appelez un constructeur, le résultat de l'évaluation, ça sera nil. Et ça, ça sera porté par le type, obligatoirement. Si vous ne mettez pas le typage, je vais vous dire, ça, euh, si vous mettez personne, il va vous dire, non, personne n'est nilable, donc il faut mettre nil. Base de connaissances. Alors il y a trois niveaux de base de connaissances euh, au niveau des classes. Il y a la, la traditionnelle, qui va être la fonction, qui va être la méthode d'instance, qui va être surchargeable, au mots-clés près. Hein. Euh, on, peut les, on peut avoir des mots-clés, alors il faut savoir que Swift a quand même une certaine propension à utiliser des mots-clés, avec des open, des publics, etc. Je ne vais pas m'y attarder. Mais là donc on peut avoir la notion de surcharge sur cette, sur cette méthode, par héritage. La deuxième, ça sera des méthodes statiques, donc ça va avoir une base de connaissances statique au niveau de la classe personne, non surchargeable, donc ça, est, on est très habitué à ce genre de choses dans le monde Java. Et une troisième variante qui va nous permettre de dire, eh bien, ma classe, en fait, va proposer une fonction de classe qui s'appelle new, et qui va prendre une chaîne de caractères et me retrouver une personne. Et la méthode de classe, n'est appelable que sur la classe et elle est surchargeable. Ça veut dire qu'on peut avoir deux niveaux de surcharge, soit un niveau de surcharge sur l'expressivité des instances ou sur l'expressivité des classes. Je vous laisse imaginer les dégâts si on laisse ça dans les mains des novices. Par contre, ça peut être intéressant en termes d'études de, de, de, de cas sur l'expressivité et sur les bonnes pratiques, ou voire même peut-être amener ça sur des design patterns dont on a l'habitude avec le Gang of Four. Les classes euh, vont nous permettre donc de construire des objets en l'occurrence, je vais construire personne 1 et personne 2. Et là, on va jouer sur ce qu'ils appellent le reference type ». En fait, grosso modo, on va pointer sur la même structure. Donc, référence, la même donnée en mémoire. C'est très important. Donc là, on a vraiment du side effect. Les structures, elles, euh, se mettent à l'opposé. Euh, état interne, base de connaissances, pas d'héritage. On va expliquer pourquoi. Et mise en, en, mise en œuvre de protocole. Une structure va s'exprimer de la façon suivante. Eh bien, la structure personne va prendre un nom et un âge, le constructeur est implicite. Je vais pouvoir appeler personne avec nom et âge, et l'ordre des paramètres est déduit par l'ordre de déclaration, tout simplement. Donc là, on retrouve un petit peu la même expressivité qu'on pourrait avoir euh, si on utilise les classes avec les paramètres directement dans ce cas-là. Bon, c'est un peu à l'extérieur, mais on retrouve quand même une écriture assez compacte. Par contre, la grande différence, c'est que c'est une value reference, c'est-à-dire que personne 1 et personne 2 ne référenceront pas la même structure. Elles vont diverger, et donc, du moment où je vais affecter Personne 1 Personne 2, il va y avoir une copie par nécessité qui se fera au moment où j'accéderai j'essaierai de modifier Personne 2. Donc ça, c'est très important. Et ça nous permet de faire basculer le monde de la programmation objet vers un monde immutable. Et donc, euh, si on les approche des DD, typiquement, ben, les Object Value, on va plutôt faire des structures, ce genre de choses. Et il faut savoir que la version 2 et 3 de Swift, eh bien, il y a une grosse bascule du monde des classes vers le monde des structures. L'ensemble des classes doit être réduite à une dizaine maintenant, alors qu'avant, les nombres de structures, c'était plutôt l'inverse. Donc il y a vraiment une très grosse bascule qui pousse vers un monde immutable. Un point, les énumérations. Elles vont permettre de faire la spécification de forme, euh, avoir un état interne, une base de connaissances et une mise en œuvre de protocoles. D'accord Sauf que là, la grande différence entre les deux premiers, l'ensemble des structures l'ensemble des classes, on a spécification de forme. Par exemple, je peux définir un type énuméré qui est le stade d'une personne, savoir si c'est un enfant, un adolescent ou un adulte. Et là-dessus, eh je vais pouvoir faire un switch case traditionnel. Donc là, on est vraiment dans l'approche énumérée à la Java, où, eh bien, suivant le cas, si c'est un enfant, un adolescent, un adulte, eh bien, je vais prendre le bloc de base associé. Donc... La grande différence, le switch case doit être exhaustif. Et ça, c'est vérifier la compilation, vous ne pouvez pas y couper. Alors pourquoi il peut le faire Parce qu'en fait, le type énuméré n'est pas extensible, il est fermé, il est sealed, comme, disent, comme ils le disent dans Kotlin et dans ce cas-là, sauf qu'eux, ils sont obligés de mettre un mot-clé parce que les types énumérés sont complètement éclatés. Là, ils sont ramenés, ils sont fermés, donc ils sont automatiquement protégés. Donc la vérification de compilation peut se faire en toute tranquillité et euh, la, la, le pattern matching, donc là, là, là, le switch case, donc, se fera de manière traditionnelle et, euh, complet. On peut y peut définir aussi des types énumérés un petit peu plus complexes, comme le peut-être, alors j'ai fait en français hein, mais euh, j'aurais peut-être dû le faire en anglais, euh, qu'un case un case où il y a, soit il y a quelque chose soit j'ai rien, d'accord Et en l'occurrence je peux définir là dessus une fonction get qui va nous permettre de retrouver une valeur, par une valeur et si cette valeur n'existe pas j'aurai ma valeur par défaut et là dessus eh bien, je vais faire un switch case dans lequel je vais définir des formes avec mon quelque chose qui va, devenir, qui va contenir une variable v qui va être retournée ou euh, le reste qui sera rien. Donc là, on tombe dans un monde plutôt pattern matching. On a vraiment du pattern matching traditionnel, on peut faire des choses beaucoup plus poussées, plus profondes. Le type self. Alors, il y a une spécificité du langage dans, dans, dans Swift, qui est... Euh, Swift propose un type, en plus de tout ce que vous pouvez connaître, qui est self, avec un grand S. Et le seul élément qui est ce type-là, c'est l'objet self. D'accord en l'occurrence, j'aurais pu très bien écrire « anniversaire » qui renvoie « self » en augmentant l'âge et en retournant mais ma propre valeur. d'accord, self. Alors, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire Eh bien, ça va vous permettre, par exemple, si vous reprenez des, des horreurs du genre copiable ou euh, les, euh, les comparables, etc., on a tendance à vouloir essayer de faire apparaître ce « self » de manière artificielle en faisant un type générique qui va étendre le copiable de « self », etc. Ça fait des nœuds no au cerveau à tout le monde. Euh, et surtout, ça augmente, la, la, la, la, ça, ça abaisse l'expressivité des types, ça rend les choses vraiment très compliquées. En, dans le, en, en Swift, on va écrire ce protocole de manière toute simple, et bien on va dire que copier, renvoyer, self, c'est tout, vous avez gagné, c'est terminé. D'accord. Donc là, on se retrouve toujours sur la, la, la dichotomie entre soit on va faire ce qu'on appelle la quantification polymorphique de type f cest c'est-à-dire on définit un type générique qui va fermer un, un type générique qui va avoir un type qui va contenir ce propre type générique, ou le self qui lui va proposer tout ça en un seul mot-clé, et ensuite sémantiquement, en fait, au niveau du typage, eh bien, ça va vous permettre de faire des choses un petit peu plus poussées, comme ça. Par exemple, le copiable, eh bien, je vais l'écrire de cette façon-là. Pour copier cet objet, eh bien, je vais retrouver, rechercher le type, mon type, et appeler l'init. Alors vous allez me dire, il y a un problème, parce que l'init, comment je garantis que cet init existe Puisque je suis en train d'appeler le type de self, qui est peut-être un sous-type de personne. Et eh bien cela, euh, l'ensemble des mots-clés Swift arrive et débarque, il faut mettre un required. Il vous faut un init avec un required, qui vous permet de garantir fait, que cet init le compilateur va vérifier que cette init ne sera jamais masqué et ne sera jamais masqué lors de l'héritage. Donc, il va forcer l'existence de ce constructeur euh, au niveau du graphe d'héritage. Ça n'interdira pas d'avoir d'autres init et d'autres copiés qui pourront se surcharger, bien évidemment. Donc, on pourra avoir des copies qui se, qui se suivent les unes les autres. L'initialisation, euh, typiquement... On va pouvoir avoir deux formes d'initialisation, donc si on reprend le new, par exemple, qui n'existe pas, on va pouvoir l'écrire de cette façon-là, je vais faire un new qui prend une chaîne de caractères. je vais faire, je vais appeler mon type self, et je vais appeler init. Donc là, on est en train de faire, grosso modo, on est en train de reprendre de manière artificielle le new, et là, self, il faut bien voir que c'est le type qui est instance d'une personne, c'est un sous-type. On a aussi les méthodes de classe, donc si on commence à jouer avec ça, eh bien, on peut définir une fonction new sur les classes, et comme on a deux formes d'utilisation du langage, le self, à ce niveau-là, ne représente plus une instance de la classe, mais représente la classe elle-même. Donc ça veut dire que je peux appeler l'init directement sur self. Et là, le self eh bien, est un type qui est un sous-type de la classe, et pas d'une instance de la classe. Je ne sais pas s'il y, y a une petite nuance. Donc ça veut dire que ça, d'une certaine façon, moi qui étais aficionados du new de Perl, eh j'ai l'impression un petit peu de retomber un peu en enfance quand je vois ça, et de retrouver un peu mon new. Presque, parce que le new, en fait, c'était un seul bloc, là on en a deux séparés. Alors pour aller un peu plus loin, là c'est des slides juste pour aller plus loin, il y, euh, y a ce qu'on appelle la programmation orientée protocole, alors, tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait avoir un protocole individu, faire une extension de cet individu. L'extension peut elle-même proposer une extension de notre type, c'est-à-dire qu'elle n'apparaît pas au niveau de la spécification du protocole, mais au niveau de l'écriture de l'extension. Alors pourquoi Parce que l'extension peut avoir une vue locale dans un package et donc euh, peut être cachée du reste du code. C'est-à-dire qu'on ajoute de l'expressivité à nos pro propres comptes, mais on ne le met pas à disposition pour les autres, les autres projets à l'extérieur du package. Mais on a un autre type d'extension qui permet de nous dire qu'un individu, en fait, le self, devra obligatoirement avoir une implémentation d'externalisable. On ne dit pas qu'il descend d'externalisable, mais là on retrouve le self flèche de Scala, c'est-à-dire qu'on euh, définit des contraintes, et par assemblage, on va pouvoir faire une implémentation de notre individu en mélangeant externalisable et euh, sa propre implémentation. Donc ça, euh, ça c'est à mettre en parallèle avec le cake pattern de Scala, donc ça permet d'avoir quand même une expressivité assez importante. Et avec la version 4, eh bien, il y a le, la composition de protocole de Swiss qui arrive avec l'opérateur « et ». Donc au lieu de faire des extensions, etc., vous allez pouvoir écrire « je veux ce type, et ce type, et ce type, et ce type ». Et d'une certaine façon, vous allez pouvoir externaliser, faire apparaître les, tous les typages. Alors... Euh, il faut l'avouer, ça a été un tour d'horizon très rapide, c'est vraiment un avant-goût, c'est pour vous donner envie d'aller un peu voir Swift. On n'a pas parlé de gestion des erreurs avec des exceptions, c'est normal, j'aime pas ça. Euh, on n'a pas parlé de la structure des mutations et notamment les structures euh, un petit peu à la c. Donc juste pour finir, pourquoi des structures Parce que pour faire des copies, c'est plus rapide, c'est en, en, en mémoire contiguë, donc on prend et on copie, donc ça va beaucoup plus vite. Euh, la notion de module... On ne l'a pas vraiment abordé, on a vu que la notion de package existait, mais ça c'est à voir. Et une chose importante aussi, c'est l'associé de type, et vraiment creuser tout ce qui est expressivité entre protocole et associé type, qui nous permet en fait de retrouver beaucoup de choses, et notamment l'expressivité sur la spécification et contrainte de type qu'on pourrait trouver dans Haskell. Pour aller plus loin, ben, aller sur le site officiel. Euh, je vous conseille euh, un compte GitHub qui, euh, qui essaye de faire un état des lieux un petit peu de tous les frameworks qui existent. Il euh, y a un blog qui est vraiment bien, qui est celui de, de Ray Wenderlich, qui est vraiment une merveille. Euh, ils sont toujours aux petits oignons, très avancés, c'est hyper pointu, ça peut être du développement comme des trucs tech, -tech ou très théoriques. Et en règle générale, moi ce que je vous propose de faire, c'est d'aller lire du code. Moi je vais lire souvent le code qui est écrit par Apple, etc. Et on apprend beaucoup sur, euh, sur ce qu'ils font, la façon dont ils le font, et notamment sur les extensions. Voilà, merci Donc, je ne sais pas, on a un petit peu de temps pour les questions, je pense. Oui Pas de questions Est-ce que vous avez... Oui Oui. Alors, oui, non, oui. Il faut, alors il, faut, il faut vraiment commencer à faire du développement iOS, typiquement. Mac OS, je ai jamais fait, mais iOS. Euh, tu vas te rendre compte qu'il euh, y a une transition des librairies qui ont été faites entre la version 2 et la version 3. Typiquement, ça va être, euh, tu auras une méthode qui va s'appeler handle, handle, handle list with quelque chose. Et le with quelque chose, ça sera un paramètre. Et ce qu'ils ont fait, ils ont fait un handle, et le with, en fait, c'est devenu le nom d'un argument. Donc euh, ils ont vraiment éclaté la sémantique où ils ont une sémantique généraliste des handlers, notamment avec tout ce qu'ils appellent les delegates etc., tout ce design pattern qu'ils ont chez, chez Mac, chez Apple. Et le nom des, les noms des arguments vraiment finalise en fait la sémantique de ta fonction. Donc tu lis, le, le, tu lis déjà, tu as une première, première sélection sur le nom de la fonction, on lit les paramètres, on de suite par les paramètres et la signature. Des fois, ils peuvent avoir la même signature, donc c'est pour ça que le nom des paramètres est important. Et donc ça permet de rajouter un, un terme d'expressivité, donc ça permet d'éclater vraiment la sémantique en termes de nommage sur les, sur, les deux, sur les deux niveaux. On a deux degrés de liberté, en fait, le degré de liberté sur le nom de la fonction et sur le nom des paramètres. C'est un coup à prendre euh, c'est pas facile quand on vient un langages comme Java ou des langages euh, qui ne le font pas, parce que la plupart ne le font pas. Hein. Euh, c'est pas simple, c'est vraiment pas simple au départ. Hein. Ça, on a l'impression de retomber un peu dans l'explicité d'Objectif c qui, faisait un petit peu, moi, qui me faisait un peu reculer, c'est parce qu'il en fallait mettre partout. Mais quand on fait ses propres librairies, on peut mettre des underscores partout. Il faut apprendre à le dompter et à l'utiliser. Et ça peut être assez sympa pour faire du DSL par exemple. Si on a une approche DSL, on peut faire des choses très très sympathiques. Oui Alors, En interne et en externe, oui. En fait, ils font vraiment le distinguo. Ils font le distinguo entre les noms des variables qui vont être capturées lors de l'appel, et donc on va pouvoir les utiliser dans le bloc. Et ensuite, ces noms, en fait, on, peut les, on peut proposer d'autres noms à l'extérieur. Donc, on a vraiment une spécification pour l'intérieur, pour l'usage, et une spécification, spécification pour l'appel. Et donc, vraiment jouer sur des variables ABC, euh, si on veut vraiment faire de, de la programmation, on va dire, euh, qui anonymise les variables, ce qui n'est pas souhaitable, avec des noms beaucoup plus explicites à l'extérieur. Donc, ça permet de jouer sur ces deux niveaux. Ça rejoint la même question. C'est un truc pour lesquels on n'est vraiment pas habitué, notamment quand on vient des langages traditionnels. Si vous faites de l'objectif C, euh, vous n'avez pas cette notion-là. C'est vraiment, c est, c est vraiment avec, euh, avec Swift que c'est arrivé. Et ça... ça C'était vraiment déconcertant au départ. Même moi, au début, je, râlais partout, je pas de râler parce que ça m'énervait me, ça me, ça un peu. Exemple, euh... Qui m'énervait <rire> Je ne voyais pas l'utilité, en fait, au départ. Je ne voyais pas l'utilité. Moi, j'avais vraiment l'habitude de, de, de ces approches fonctionnelles. Euh... Euh... après ça permet vraiment d'apporter de, de, de la sémantique et de jouer sur la documentation notamment de code etc. ça, ça permet aussi de faire de descendre un peu la documentation parce que on va, on va, on va faire transparaître cette sémantique dans, dans le code je dis pas que ça marche bien mais c est, c est, c est un, c un, il faut se mettre vraiment dans cet état d'esprit là ouais. j'ai pas parlé du garbage collector hein, c'est euh, un, un garbage collector assez naïf il y a des dangers d'ailleurs. Comment Swift 4, il n'y a pas de changement apparemment. Swift 4, en fait, c'est essentiellement une stabilisation de toutes les API. Ils voulaient faire la l'ABI aussi pour les API binaires, ça, ils vont, ils vont abandonner. Ce n'est pas, pas pour le moment, mais c'est surtout une grosse stabilisation des API. Ouais. Et euh, les compilateurs aussi, le compilateur LLVM va supporter Swift 3 et Swift 4 en même temps. Ce qu'il ne faisait pas entre 2 et 3, c'est prenaient prenait 2 ou 3. Donc d'où les procédés de réécriture qui étaient assez pénibles. Alors, le compilateur a quand même a un avantage. Il est un petit peu comme Rust ce matin. C'est un compilateur sympathique. Le compilateur n'est pas là pour vous dire ce que vous faites, ce n'est pas bien. C'est pour vous proposer des alternatives. Vous dire, là, je pense que vous, auriez... vous vouliez peut-être dire ça, ou ça, ou ça, ou ça. Un petit peu comme Helm. Si vous avez fait du Helm, le compilateur Helm, c'est ex... une exception, ce truc. Il sort vraiment du lot. Il va vous dire, bon, tu as fait un truc, mais là, je pense qu'en en fait, tu aurais peut-être dû faire ça parce que tu voulais faire ça, ça et ça. C'est bluffant le compilateur vous aide à développer donc c'est vraiment il est plus contre vous il est avec vous là euh, quand on fait du switch le compilateur il est quand même assez souvent avec vous aussi il vous dit bon on a fait des changements dans les API en fait ça ça s'appelle comme ça maintenant il faudra l'appeler comme ça s'il te plaît et là ça va marcher un peu mieux parce que je vais compiler et donc on le fait alors vous pouvez avoir des faits euh, recherche de points fixes c'est-à-dire que vous le corrigez vous vous dites mais en fait non en fait c'est maintenant c'est comme ça et puis parce qu'en fait votre truc il va il va bouger il va muter et donc la, la, la, la détection des états eh bien, va changer dans, dans, dans, cours du, au cours du temps. Mais euh, le compilateur vous êtes vraiment quand même pas mal dans, dans, dans, dans, dans, dans, dans, dans l'écriture de code et dans la, dans la façon d'appeler les nouvelles librairies notamment, sur les nouvelles librairies pour le support de nouvelles librairies. Ouais. Ça c'est pas mal, ça fait partie des choses sympathiques. C'est bon ben, Merci beaucoup.